Alors La question c'est effectivement que dans le monde de la santé il y a plein d'innovations et bien sûr les cliniciens sont souvent intéressés à évaluer des innovations dans le domaine thérapeutique mais bien sûr d'autres innovations sont possibles et donc il y a des innovations qui portent sur le fonctionnement du système de santé et c'est la finalité du PREPS que de vouloir évaluer ce type d'innovation. Le PREPS, c'est l'appel à projet sur la performance du système de santé. Donc, ce qu'on évalue dans un PREPS, c'est une modification de l'organisation du système, c'est une innovation organisationnelle qui peut être portée soit par une innovation technologique, on peut par exemple penser à la e-santé, hein, donc toutes les applications qui vont modifier le parcours patient, mais ça peut être aussi des nouvelles modalités de coordination entre les professionnels de santé, on peut notamment penser par exemple à la conciliation pharmaceutique, et donc ce sont des interventions un peu complexes qui nécessitent d'être évaluées selon diverses dimensions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. S'agissant d'une évaluation d'une innovation organisationnelle, en fait, le design ne s'adapte. Euh, contrairement à ce qui se passe d'habitude dans les projets de recherche clinique, on n'a pas une randomisation individuelle, on aura plutôt une randomisation par centre, euh, avec euh, une spécificité qui est que euh, l'un des designs usités dans le cadre du PrEP, c'est ce qu'on appelle le step-wedge, c'est-à-dire en fait, on rentre les centres de manière séquentielle dans l'essai. Au début de l'étude, aucun centre euh, ne dispose de l'innovation et à la fin de l'étude, tous les centres disposent de l'innovation. Lorsqu'on évalue une innovation organisationnelle, en fait, il faut être certain qu'au-delà de l'étude, on puisse la transposer en vie réelle. Et donc, dans le PREPS, il va non seulement y avoir un volet de démonstration de l'efficacité de l'innovation, mais il va y avoir aussi une recherche sur les conditions de la transposabilité. De cette innovation dans un autre contexte. Et donc, dans un PREPS, on va souvent avoir, par exemple, une approche mixte qui va être adossée à l'étude clinique. On va avoir une série d'entretiens, des entretiens directifs, semi-directifs, qui vont permettre de comprendre pourquoi les acteurs acceptent de modifier ou sous quelles conditions les acteurs acceptent de modifier leurs pratiques. On va, par exemple, interroger la satisfaction des patients. Et puis, bien sûr, la question économique est tout à fait centrale aussi et la plupart des PREPS comportent un volet médico-économique.